Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Football Therapist euh, et bienvenue aussi dans ce premier épisode de la série Red Bull euh, Football où je vais vous présenter les différents clubs de football du groupe Red Bull en s'intéressant à leur rôle et leur histoire au sein du groupe. Mais avant de commencer, j'aimerais rappeler que l'objectif d'une société commerciale comme Red Bull c'est de créer du profit, notamment en générant des retours sur les investissements que sont ces, ces clubs rachetés ou fondés par Red Bull. Et pour qu'un club de foot soit rentable financièrement, il y a plusieurs fa façons d'y arriver. La première, c'est d'avoir du succès médiatique. Et c'est selon moi la stratégie sur laquelle Red Bull a, a décidé de miser au début, euh, euh, à ses débuts en achetant un club à New York en, en 2006, puisque cela a permis de, de faire venir quelques années plus tard des, des stars mondiales dans ce, ce nouveau club des New York euh, Red Bulls, tel que Juninho. Raphaël Marquez, mais surtout Thierry Henry. Ces différents transferts gratuits ou, ou presque ont certes sûrement amélioré l'équipe, peut-être aussi en, en convaincant de, de nouveaux joueurs de, de rejoindre l'équipe, mais ils ont surtout permis d'amener au club des fans, des sponsors, et de faire ainsi parler de la marque dans, dans tout New York et, et dans tous les, les USA. Et d'un point de vue euh, publicitaire, ben, associer Red Bull et, et ses joueurs de renom, ça, ça a sûrement permis à, à, au groupe de vendre un, un certain nombre de, de, de canettes de leurs boissons énergisantes. Mais depuis le passage de ces joueurs stars, il y a désormais quelques années en arrière de, de cela, aucun grand joueur n'est venu terminer sa carrière au, au New York Red Bulls. Et de manière générale, c'est un phénomène qui est un peu moins courant dans, dans toute la MLS, même si ça... On commence à reprendre gentiment avec des Douglas Costa, des, des Insignia qui, parce que tout simplement parce que les clubs de MLS ont, ont maintenant plus d'argent car la Ligue a plus de succès euh, vraiment tout récemment. Mais il y a plusieurs raisons à ce changement qu'on qu a vu justement une baisse. Euh, on a eu un creux euh, ces dernières années quand même. Avant, il y avait des, des Beckham, des, des Drogba, des Pirlo. C'était c'était plus le cas pendant pendant ces, ces dernières années et donc euh, la raison à, ces, euh, à ce changement c'est euh, bah, il y en a deux j'en ai relevé deux alors la première c'est que la MLS a depuis euh, instauré toutes sortes de règles pour éviter l'endettement de, de ces clubs et pour euh, pour favoriser le développement de, de joueurs locaux notamment en limitant le nombre de, de gros salaires par équipe euh, avec les gros salaires des euh, designated players qui sont eux-mêmes également limités. Euh, et la deuxième raison, c'est que certains clubs, je pense notamment à ceux du golf Persique, sont capables de proposer des salaires bien plus gros pour inviter des, des bons joueurs à passer leur pré-retraite euh, chez eux. Car ces clubs n'ont pas à être rentables, en fait, certains propriétaires sont tellement riches qu'ils peuvent se permettre de se faire plaisir en en attirant avec un énorme salaire des gros joueurs comme Banega, euh, bon, Gomis, c'est peut-être un peu moins un gros joueur, mais on a quand même des Jovinko, des, des James, des Chavi, des Cazorla qui sont... qui ne rapporteront forcément euh, pas autant d'argent en, en, euh, en raison du faible intérêt pour ces championnats. Et, euh, et donc, c'est vraiment un, un kiff des, des, priori, des propriétaires, on va dire ça comme ça. Donc, ces deux raisons, elles expliquent pourquoi les New York Red Bulls, ils ont arrêté cette stratégie d'origine pour, euh, euh, enfin, elles, elles expliquent en partie euh, pourquoi euh, les Red Bulls de New York ont arrêté cette stratégie euh, d'origine pour miser sur les jeunes, euh, sur des jeunes joueurs qui peuvent être euh, revendus par la suite. Et cela, non sans réussite, puisqu'ils ont eu quelquefois des bons résultats ces dernières années en MLS, malgré une concurrence toujours plus rude, car le, le groupe autrichien n'est pas le seul investisseur à avoir vu en, en ces franchises une, une opportunité de marché. Les places sont, sont désormais très prisées et de nouvelles franchises rejoignent la Ligue chaque année. New York n'est pourtant pas la première ville où Red Bull s'est implanté dans le football, puisque la première ne pouvait être que... Salzbourg, ville autrichienne autour de laquelle est, est basé le groupe Red Bull et son CEO euh, Dietrich Mateschitz. Ce choix du cœur pour la ville de, de Mozart implique cependant une, une stratégie différente que celle mise en place à, à New York, étant donné que très peu de grands, de grands joueurs souhaiteraient terminer leur carrière là-bas, contrairement aux, aux États-Unis. Enfin, en effet, à, à Salzbourg, on ne parle pas anglais, il n'y a pas de, de NBA, de, de foot américain, de baseball ou ou même de rap américain, qui sont souvent des, des arguments capables d'attirer des joueurs pour profiter d'autres choses que du football durant leur, leurs dernières années de carrière. Surtout que Red Bull n'a pas besoin de, de rechercher de, de succès médiatique à Salzbourg et, et en Autriche, étant donné que tout le monde euh, connaît déjà la marque. À Salzbourg, Red Bull va chercher dès le départ du, du succès sportif avec un club déjà en, en première division au moment du rachat. Ils deviendront... Euh, très tôt champion d'Autriche sous les ordres de, de Trapatoni, une, une recrue au poste d'entraîneur qui, qui symbolise cette envie de, de succès sportif immédiat de la part de Red Bull. Pour autant, être champion d'Autriche, c'est tout ce à quoi le club pouvait aspirer au niveau sportif, car c'est pas un championnat qui attire des, des grands joueurs, vu que ceux-ci ne sont malgré cela pas sûrs de pouvoir jouer chaque année une compétition européenne, étant donné qu'il faut... que. Salzbourg réussissent chaque été à passer plusieurs barrages pour pouvoir y accéder. Donc avec un succès sportif condamné à se limiter au, au niveau national, en, en tout cas dans un premier temps, et, et cela ben, sans, sans grands joueurs, le, le club n'était pas gage d'une véritable rentabilité. Ben cela, Red Bull l'a vite compris et, et a donc eu l'idée de se pencher sur la formation. Car si on peut pas faire venir de grands joueurs, il faut en créer, et, et notamment pour en vendre, car ça ramène de l'argent. C'est donc avec cet objectif que Red Bull a repris en 2007 un, un club d'une division inférieure à Sao Paulo, un, un lieu stratégique, car de nombreux talents brésiliens proviennent de, de cette ville. C'est un, un énorme vivier. Et à côté de ce Red Bull Brasil, le, le groupe a aussi racheté une, une académie au Ghana en, en 2008, mais force est de constater que Red Bull n'a pas vraiment connu de succès avec les jeunes pendant ses premières années dans, dans le foot, car seuls deux joueurs du Red Bull Brazil ont atteint le, le groupe pro de Salzburg. C'est Ramayo qui joue maintenant au, PS, euh, au, au PSV, et l'autre, c'est un gardien qui s'appelle euh, Coronel. Et comme aucun joueur venant de, de l'Académie du Ghana a, a réussi à faire sa place à Salzburg, eh bien... Celle-ci a été vendue en 2014, comme quoi les, les investissements non rentables sont condamnés à disparaître. Et à Salzbourg, il y a, euh, il me semble, que deux joueurs notables, que, que sont il Sanka et Hinteregger, qui sont passés par l'Académie durant les toutes premières années du club. Et, et une des raisons de ce petit échec, c'était que le, le saut en équipe première était compliqué, en raison d'un style de jeu différent notamment, il y avait à cette époque des éducateurs néerlandais à l'académie qui, qui optaient plutôt pour un, un jeu de position comme modèle de jeu alors que ce n'était pas le cas forcément en, en première équipe. Mais tout ça, ça va changer dès 2012 grâce à l'arrivée d'un homme en tant que directeur sportif, le célèbre Ralf Rangnick. Rangnick ne va pas devenir un directeur sportif seulement à Salzbourg, mais aussi à Leipzig, où Red Bull a racheté un club de, de ligue inférieure en, en 2009. Le choix s'est porté sur la ville de, de Leipzig, surtout parce, parce qu'il y avait possibilité de reprendre là-bas le, le grand stade de la ville. Et cette volonté de, de jouer dans un grand stade, elle en dit long sur les intentions de, de Red Bull. Leipzig, c'est le club Red Bull qui aspire au succès au, au haut niveau que, que Salzbourg euh, euh, ne pourrait de toute façon pas avoir. En jouant au Bundesliga, il y a possibilité de, de jouer dans la cour des grands, en, en attirant des joueurs de classe supérieure. Pour autant, le, le fair-play financier existe et Red Bull semble vouloir faire grandir Leipzig étape par étape pour être sûr de bien faire les choses et qu'aucun argent ne, ne soit jeté par la fenêtre. Pour avoir des, des joueurs de qualité mais abordables, un bon moyen, c'est de faire venir des joueurs d'un championnat moins coté où les prix sont aussi plus bas. Dans cette optique-là, c'est super d'avoir un, un club comme Salzbourg euh, pour l'AIPC parce que vu que Rangnick travaille pour les deux clubs, il connaît bien les joueurs de Salzbourg et il peut donc moins se tromper sur la qualité des joueurs de Salzbourg. Et vu qu'il connaît aussi le contexte de l'IPC, il y aura aussi bah, plus de facilité à donner envie à un joueur de, de Salzbourg de faire le saut en Allemagne plutôt que de rester ou d'aller dans un autre club. En partie avec cette idée-là, rannick il va introduire quelque chose à Leipzig et, et à Salzburg, qui va bénéficier à ces deux clubs. C'est une identité de jeu. L'envie de vouloir récupérer le ballon, notamment à, à la perte, euh, directement, pour, pour aller ensuite le, le plus vite possible vers le but, et, et ça, plus ou moins peu importe le, le score, c'est Rannick qui en est à la base. C'est de, de cette identité Red Bull qui, qui, est, qui est justement la raison du succès sportif de de Salzbourg ces, ces dernières années vu que c'est un club qui, qui repose énormément sur les jeunes de l'académie car les principes de jeu sont les mêmes dans toutes les équipes du club, que ce soit les jeunes euh, ou la première équipe. Les adaptations en équipe première se font donc très facilement, ce qui explique euh, pourquoi Salzbourg peut se permettre de vendre plusieurs joueurs titulaires de, de son chaque année euh, sans pour autant s'affaiblir finalement. Et c'est justement ce que recherche le club, continuer à avoir du succès en Autriche, tout en vendant le plus possible de jeunes cracks pour euh, ramener de l'argent. Et étant donné que Leipzig a le même style de jeu, les jeunes de Salzburg euh, représentent pour eux une super opportunité d'avoir de bons joueurs à, à un prix correct qui peut aussi rapidement s'adapter. Acheter des joueurs de, de Salzburg qui, qui partent à environ 22 ans signifie aussi que ceux-ci pourront être dans tous les cas revendus, qu'ils performent bien ou non, car euh, même après quelques saisons à Leipzig, ils restent relativement jeunes, 25 ans environ, et à cet âge-là, un joueur se vend évidemment très bien. On a ainsi plusieurs joueurs qui ont d'abord joué à Salzburg, euh, certains sous la forme de prêt, avant de rejoindre plus tard Leipzig. Gulakshi, Hannes Wolf, Sabica, Lima, il euh, Upa Mekano, Nabi Keita, Campbell, Chobotlai, Haidara, Wang Hee chan et il y a aussi Jesse Marsh, euh, l'ancien entraîneur de Leipzig, qui a fait ce saut avant euh, il entraînait Salzburg. Euh, et dans le sens inverse, on a l'entraîneur actuel de, de Salzburg, Jaisle, qui a d'abord coaché euh, à l'Académie de Leipzig puis à celle de Salzburg. Euh, avant d'y reprendre l'équipe première cet été. Voilà des noms qui montrent cette connexion Leipzig-Salzburg. 2012, c'est donc l'année du, du changement à, à Red Bull. Et même si Ralf Rangnick n'est plus directeur sportif du, du Rasenball Sport Leipzig et du FC Red Bull Salzburg depuis 2015, bien ces deux clubs ont continué à avoir du succès en, en continuant les travaux que l'Allemand avait, avait commencé. Euh, à Salzbourg, on a notamment le directeur sportif Christopher Freund qui fait du bon travail par exemple et si on regarde les différents entraîneurs que ces deux clubs ont eu depuis 2012, on remarque une certaine continuité à travers ces euh, nominations même si Rangnick est, est parti entre temps. À Salzbourg, comme, comme coach qui se sont succédés depuis 2012, on a, on a Roger Schmidt, Adi Hütte, Peter Zeidler, Oscar garcia Junient, même si avec ballon on est plus sur du jeu de position avec lui. Ensuite, on a eu Marco Rose et son associé René Maric, um, Jesse Marsh et maintenant Yaisle. Et à Leipzig, on a aussi cette identité de jeu uh, Red Bull qui nous vient en tête quand on regarde les entraîneurs qui y sont passés ces dernières années. Uh, Ralf Rangnick a lui-même coaché deux fois l'équipe avec une fois Jesse Marsh comme assistant. Et il y a aussi eu uh, bah, Hasenhüttl, Nagelsmann et maintenant Tedesco, sans oublier Jesse Marsh, euh, déjà cité avant. Et en parlant de, de Jesse Marsh, euh, ce qui est marrant quand on se penche sur son parcours, c'est qu'avant de venir en Europe, c'était le coach des New York Red Bulls. Euh, J'ai jusque-là en effet seulement parlé des liens entre Salzbourg et, et Leipzig depuis le, le passage de, Rang, de Rangnick en 2012. Mais il faut savoir que cette année-là, une autre arrivée a été importante pour le groupe Red Bull. C'est celle de Gérard Rouillet. L'ancien coach français a, a en effet été nommé euh, cette année-là comme directeur du, du football et son rôle, c'était d'établir l'identité Red Bull euh, aussi au-delà au de, de Salzburg et, et, et, et Leipzig. Il servait en fait de lien entre tous les clubs Red Bull. On a aussi eu entre euh, 2019 et 2020 euh, Paul Mitchell, un directeur sportif qui travaillait pour les New York Red Bulls et et pour leur club au Brésil. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a chez Red Bull cette volonté d'avoir un style de jeu identique dans leurs différents clubs, ou euh, plus ou moins identique. Et comme conséquence, on a en plus de Jesse Marsh, euh, d'autres trajectoires de personnes passées par différents clubs Red Bulls, euh, autres que celles passées entre Salzbourg et Leipzig. Leip Leip Leip J'ai déjà cité les joueurs Ramayo et Coronel, qui ont fait le, le saut du Red Bull Brasil, de l'époque vers le Red Bull Salzburg, eh bien, coronel vient justement de signer pour les New York Red Bulls, en provenance de Salzburg, justement. Et en parlant du club américain, on a deux joueurs qui ont déjà signé à Leipzig. C'est Tyler Adams et Caden Clark, qui devait rejoindre Leipzig cet hiver, mais finalement, je crois qu'il rejoindra le club allemand cet été. Et donc, Tyler Adams, vous connaissez, voilà, capitaine... Il était capitaine récemment pour euh, la sélection américaine, il joue à Leipzig depuis plusieurs saisons. Et si on regarde les entraîneurs, eh bien on peut citer Gerhard Struba, ancien coach de l'Académie de Salzburg, qui est maintenant entraîneur des New York Red Bulls. Euh, tout ça pour dire que cette identité de jeu Red Bull facilite l'adaptation des entraîneurs et joueurs qui sont déjà passés par un club de la firme autrichienne. Et même si Gérard Rouillet est décédé malheureusement en 2020 et que Ralf Rangnick a aussi quitté définitivement le groupe Red Bull cette année-là après être revenu un an comme directeur, bien je pense que le groupe Red Bull a de belles chances d'avoir du, euh, du succès sportivement dans chacun de ses clubs en développant cette identité au niveau du jeu. Et un des, des meilleurs moyens pour y arriver, c'est sûrement d'imiter la façon de travailler du Red Bull Southwark. C'est là-bas que Red Bull a sa meilleure académie, si l'on regarde les joueurs qui y sont sortis. Et c'est pas un hasard, puisque comme on l'a dit, l'équipe première dépend quasi complètement des, des joueurs qui viennent de, de l'académie. Ils ont notamment un, un réseau de scouting extraordinaire qui, qui leur a amené les, les meilleurs jeunes d'Afrique, d'Amérique et d'Asie, en plus des Européens. Et selon moi, il y a vraiment moyen de mieux se répartir le travail entre les différents clubs euh, Red Bull. Ceux de New York pourrait se concentrer par exemple uniquement sur la zone Amérique du Nord et Amérique Centrale. Et le club brésilien du Red Bull Bragantino qui devient toujours plus important depuis son rachat en, en 2019 et sa fusion avec le Red Bull Brasil, eh bien, il pourrait se concentrer sur la zone Amérique du Sud, ce club ce club brésilien Maintenant, c'est vrai que l'Académie du RB Leipzig, elle semble un peu condamnée à rester dans l'ombre de, de celle de Salzburg qui, qui scout déjà partout en Europe et y compris en Allemagne. Ceci dit, je pense quand même qu'ils auraient moyen de s'arranger sur ce point, mais Salzburg doit rester prioritaire, surtout que c'est vraiment difficile, euh, doit rester prioritaire au, au niveau de, de ce scouting pour, pour l'académie. Surtout que c'est vraiment difficile de faire le saut de, de l'académie à la première équipe de Leipzig, étant donné qu'il n'y a pas d'équipe réserve et qu'on s'arrête donc en U19, le, le soin entre Bundesliga U19 et Bundesliga est vraiment grand, surtout quand l'équipe première est ambitieuse comme Leipzig, qui est quand même le club Red Bull le, le plus fort. Alors en tout cas, pour le moment, il y, a, car il y a déjà eu des rumeurs comme quoi Red Bull serait intéressé à racheter d'autres clubs dans d'autres dans championnats, donc affaire à, à suivre. Donc Pour conclure, je suis vraiment optimiste pour ces clubs Red Bull, les, les quatre actuels, mais, mais aussi les nouveaux s'il devait y en avoir, que, que ce soit au niveau du scouting et du travail qui est, qui est ensuite fait pour améliorer les joueurs et, le, et leur équipe, tous les clubs Red Bull pourront sûrement apprendre de Salzbourg. Et le travail qui est fait là-bas sera justement le sujet de ma prochaine vidéo. Alors si tu veux rien manquer des raisons du succès du club autrichien, Abonne-toi seulement à ma chaîne YouTube, ainsi qu'à mon Twitter et à mon Instagram. Si cette vidéo t'a plu, tu peux aussi me mettre un pouce en l'air, me le dire dans les commentaires et la partager, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Ciao